Oh Allez, on fait la présentation du Land Speeder, que de toute évidence, Luc a plutôt bien vendu. Vous allez voir, c'est tout simplement une pièce exceptionnelle, avec des cartes pleines de subtilité et avec des options bien plus passionnantes qu'il n'y paraît. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti Bon, vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas mis le speeder sur son socle car je vais le peindre et pour le mettre sur son socle, en tout cas le mien, il va falloir que je le colle, donc voilà, je ne l'ai pas fait. Je vous le présente quand même en macro, vous voyez j'ai mis les deux configurations de moteur, à savoir que moi je ne pense pas que je vais coller le petit capot pour me donner la possibilité de, voilà, de changer et de retirer un moteur ou un autre. La figurine est très bien présentée, elle est quasiment monobloc, hein, c'est un peu comme pour le char, c'est extrêmement simple à monter. Les deux compères qui sont de chaque côté sont absolument somptueux avec des poses d'un dynamisme qui maintenant, on peut le dire, caractérise vraiment en fait euh, euh, Star Wars Légion. Et puis vous avez la possibilité hein, d'avoir soit une mitrailleuse, soit une arme lourde sur euh, le capot avant, et il faut tout simplement savoir que ça se fiche très bien sans forcément euh, se coller, donc vous aurez la possibilité euh, de choisir entre les deux juste avant la bataille, sans forcément déterminer définitivement votre speeder, c'est un très bon point. Et puis, eh ben, cette énorme bulle-là, que dire, à part que c'est une véritable émotion que d'ouvrir cette figurine et de la découvrir et de bah, voyager 35 ans en arrière. Allez, on enchaîne avec la carte, 75 points, c'est autant que les bikers de l'Empire, hein. oui, attention, ils ont été un petit peu revus à la baisse, 600 vies, 4 en mécanique, attention, on défend avec du dé blanc, mais avec armure 2, on annule jusqu'à 2 résultats touches. touche, donc ça rééquilibre quand même pas mal. On transforme les adrénalines en attaque et en défense, c'est un très très bon point. Pour le déplacement, on s'étonnera de n'aller K2, mais avec une amélioration, on verra que ce n'est pas une fatalité. L'arme de base, le DH17 qui ne touche qu'à 2 avec 2 dés blancs, bon, ce sera clairement anecdotique. Pour les mots clés, on a déjà vu Armure donc, et là on va retrouver Arsenal qui vous permet d'attaquer avec 3 armes, et ça c'est bien, car il pourra y avoir du monde sur votre Land Speeder. Cover 1, on va s'ajouter à Armure 2 pour que votre déblanc soit plus acceptable. Avec Transport Léger 1 ouvert, vous pouvez embarquer une figurine dans le siège de passager. Attention, si votre Speeder est touché, l'invité subit une blessure. Alors n'oubliez pas, hein, cette figurine est juste transportée et elle ne peut en aucun cas engager d'action pendant son déplacement. Avec Speeder 1, vous ignorez les terrains d'une hauteur jusqu'à 1 et vous avez un déplacement obligatoire. Allez on va regarder les améliorations, deux pilotes possibles, Rider, qui vous permet de modifier votre vitesse maximum de 1. Vous pourrez ainsi soit vous déplacer à 1, soit monter jusqu'à 3. Utile pour un mouvement obligatoire qui est souvent subi. Attention, ce n'est pas cher, mais c'est une action, il faudra donc penser à la redresser. Sinon le pilote de Speeder vous offre un couvert 1, si vous défendez contre une attaque à distance, du coup, ça fait deux covers avec celui de la carte, ça fait beaucoup. On va pouvoir embarquer deux artilleurs, hein, que l'on a vu là en macro, qui sont vraiment exceptionnels de détail. Un avec un A300 qui tirera à distance 3 avec deux dés blancs. Et un avec un RPS 6 qui lance un dés rouge, noir et blanc, avec un pacte 2. Attention, celui-ci est à distance 2-4, donc il va bien falloir gérer vos distances. Vous remarquerez que ce sont deux artilleurs qui sont embarqués et donc qui n'ont pas fixe avant. Vous tirez donc à 360 degrés avec ces deux personnages. Pour finir, deux solutions de tir sur le speeder. Un M45 à distance 1/4, c'est vraiment pas mal. Un noir, quatre blancs avec impact 1 et ion 1. Pour rappel, au début de l'activation d'une unité, si elle possède un ou plusieurs pions ioniques, elle perd une action pour chaque pion ionique qu'elle a. C'est plutôt intéressant. Le blaster moyen lui tape à 4 dés noirs, c'est énorme à distance 3 Alors faites attention, pour ces armes là par contre Le choix que vous allez faire est prédominant Mais dans les deux cas vous aurez fixe avant Attention c'est très cher, c'est la moitié du coût du speeder dans les deux cas C'est du fixe avant, donc quand vous allez constituer votre armée Soyez vigilant, hein, euh, déterminez bien ce que vous attendez du speeder C'est peut-être pas une attaque de front. Donc, il y aura peut-être des points à mettre ailleurs que dans ces deux armes, même si elles sont très intéressantes. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce land speeder Moi, je l'adore, franchement. Cette figurine-là, elle est magnifique. C'est un peu comme pour le TX-225. On l'achèterait même sans forcément jouer à savoir Wars Légion, c'est une vraie pièce de collection. Et puis j'imagine encore une fois de plus tous les petits dioramas qu'on pourrait faire avec, hein, en la mettant en condition dans un hangar avec un mec qui bricole dessus, en essayant de la transformer peut-être même en podresseur. Enfin, pff, je dis n'importe quoi, mais franchement, c'est un vrai délire. Rien que pour ça, la figurine vaut le coup. En plus, vous l'avez vu... Au début on se dit bon bah je vais défendre en déblanc et puis il euh, y a quand même la possibilité d'avoir euh, double cover. Euh, C'est vrai qu'il y a ce déplacement obligatoire. Avec ce mouvement à deux, au début on comprend pas, mais on se rend compte qu'avec le bon pilote, on va pouvoir voler plus vite, voire moins vite. Le déplacement obligatoire, bah, on arrive quand même à le gérer. Donc à vous de voir en fonction de vos besoins, de vos envies, en fonction du scénario que vous allez jouer. S'il y a beaucoup de choses sur la table, il va falloir faire gaffe à la façon dont vous vous déplacez. S'il y a beaucoup de force, mettez plutôt l'accent sur votre capacité à vous mettre à couvert et, à, et du coup annuler pas mal de touches. Voilà, je suis dithyrambique sur ce spider c'est parce qu'il m'a énormément plu et j'ai hâte de le voir en condition. J'essaierai de le peindre rapidement et puis peut-être même ça risque d'être un peu long, mais de faire un scrolling painting euh, dessus, on verra, on en reparlera. En attendant, je vous donne rendez-vous dès demain pour parler de Jean Erso. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao